Hop là café du coup et on va prendre une revanche. Revanche sur café, désolé pour le temps que ça a mis. Allez ah, Noob Euh oui. Non, les autres noobs. <rire> le TN était par rapport avec, euh, e avec le Guiz. Allez, T2. Ah T2. Tu peux percer ah, Si ah, mais... si Attends. Euh... Il y a de la Mira, il y a mec cache Il y a du monde cache, cache un mec. Bigger chambre. Il y a du monde cache, si je perds je suis mort Est-ce qu'ils ont fait une route rouge Je sais pas B Bureau ah, je personne mettre... hein. Je vais mettre à... Bureau personne je, je suis serveur les gars, je suis rentré là Ok, je suis serveur aussi Je tiens une ligne sur rouge Tu me cover cache hein, tu me cover cache hein Je vous cover garage Je vous cover garage Il y a un drone, une Mira dans le... Cache, Workshop Elle est morte Amira, okay. elle est morte Back, back, back, back, back, back lesions en rouge Back lesions rouge Oza, tu gardes la ligne sur rouge Ouais Ok, il monte, il, il drop, il drop rapidement NON Oh putain Je l'ai eu, je l'ai eu, il est mort, il est mort lesions, il, il est, est mort, est mort. Okay, Ouais, bah, on, on se TK mutuellement Bon, viens, euh... Ah. Mettez-moi un drone escarouge, mettez-moi un drone SK, rouge. Je suis mort, couloir charme il me pique quand je scanne T'es mort d'où Dans le cache, il est... je le scanne, il m'a pique. Il est à ta droite Dans le cache Derrière les amis je pense ouais, Mais c'est pas vrai Mais pourquoi ça Mais il prend rien Il prend rien Derrière son azami cache Non oh, dommage. C'est le Jäger là Il prend rien Il a rien pris mmh, Bon qu'est-ce qu'il y a là Baggy, qu'est-ce qu'il y a Ah bah je j'ai pas j'ai pas du tout. Euh, je l'aurais pas du tout. J'étais absent. Absent de quoi je... Bah, j'étais absent, j'aurais juste dit de prendre la CCTV. Mais on s'en fout, je te parle de façon générale. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas Non, on n'est pas coordonné là. C est, c est... Bah, bon, si, la, la coordination, coordination de. La... Oh, non, le, fa non. le fait bah, de prendre si, la CCTV, elle était prise. La CCTV, elle était prise. Il fallait faire une pression une fois que. Bon, après, c'est dommage que le, lésion... le... le liaison. était mort. Mais il aurait fallu faire une pression de rouge. Deux secondes, arrêtez avec votre truc là. Baggy, pourquoi est-ce que ça va pas Il faut me parler, hein. soit autrement on arrête. hein. Il faut me répondre. Qu'est-ce qu'il y a Euh. Je sais pas, je peux pas le dire. Il s'appelle Antilt, t'as juste envie de te barrer. T'inquiète, tu peux dire oui. Il y a un truc qui dit, vas-y, ça me saoule, j'ai pas envie de continuer. Non, oui, non. Non, je pense, oh. pense pas que ça soit ça, je pense ah non, non, que que pas que ça soit ça. Je pense plus que c'est... C'est pas, pas méchant, j'essaie de trouver des solutions. Mais il faut les trouver vite si on veut avancer. Non, mais c'est sur... Les... C'est ce qu'il y a, c'est qu'on a des trucs sur des basiques, on est, on n'est on est pas là, quoi. On est sur des trucs euh, qui semblent tellement évidents qu'on ne fait pas, quoi. Non mais Objet de rabâcher euh, qui prend qui prend quoi c'est pas enfin c'est pas des automatismes aussi okay. OK au garage il y aura Zami encore Axe kill bleu Bon bref est-ce qu'on push euh, est-ce qu'on push par euh, le garage on fait pas une attaque front ça vous va ou pas nous on t 1 mais c'était bien il... tout à l'heure là, Allez. ça se termine en 1v1 Allez, c'était faut... faut... bien là J'ouvre le T1, j'ouvre le garage. Prenez le temps euh, garage, Thermite, T1, ensuite tu ouais, ouais. sur le sur le T2, moi je vais faire une pression sur le garage. Le Guiz pendant ce temps là, le bac. Tu, tu fais le back avec ton ah ouais. euh, Jackal. D'ailleurs open les gars. Est-ce que, euh, est que tu as des flashs non, j'ai des I.U.M. Je vais ouvrir okay, peut-être. Au rouge, derrière son shield encore. Je crois oh, que j'en ai mis un down, mais je suis pas sûr. Si, si, je crois qu'il y en a un down. Est-ce que tu peux venir au, au, au niveau de la porte pour qu'on ait le 4-volt Au niveau de la porte, quelle porte La porte garage. C'est moi qui l'ai. Okay. peut Tête à l'envers, et moi je vais faire un pressing sur, euh, sur le garage. Okay, un... Porte cache, port cache. cache. Porte cache. Cache en et euh, top SK, Rouge. C'est bon mort okay, c'est bon drone je, je drone à OK. et je te dis si tu peux prendre 4, 4 volts okay. Je vais droner moi là par contre Attention il y en a un sur 3 marches Merde j'ai perdu mon drone Al ressemblance de ce côté là ou quoi 3 marches Azami Ça fait partie des parties. strates que tu bouches à ce côté là elle Mont. monte euh, Bah ben, moi normalement, moi j'ouvre euh, le T1 Attention après... elle revient 3 non, marches 3 marches. Deux, là. Et après quoi Lance. Et après j'ouvre le T2 3 marches attention Va jouer, allez jouer le garage comme je vous l'ai dit d'accord T'es un garage T'es un garage on plante T'es un garage on plante. plante un y'a personne Ok cool J'y vais J'y vais j'y vais j'y vais Votre pote s'est fait défoncer comme la dernière fois Je balance doucement doucement Tranquille Respecte le jeu Alro tranquille Solis c'est mort les gars Plante contact à droite là Alro contact à droite là tout de suite Allez Azami 3 marches Azami 3 marches Trois marches amis. derrière Azami 3 marches Et les garages garages. Tu te barres et tu vas en vite. Pointé. Tu te barres, tu vas en ramper. C'est bon, c'est gagné. Stop On parle. Je suis en haut des garage. Je suis en haut des garage. Et je cover les 3 mâches. Je Je suis cover les trois matchs. Arrête de bouger le guise putain de ouais. bordel de merde là. T'es pas en ranked. <rire> vous avez planté la bombe, <rire> vous bougez plus, vous écoutez, et en avant. D'accord Non, mais je on s'en fout de changer la ligne, tu sers à rien. T'étais au niveau du top du catwalk, tu pouvais rester au niveau du truc renforcé, vous étiez tous les deux l'un à côté de l'autre, ce qui vous permet de jouer des logiques de revenge, d'accord En revanche, mm. commencer à courir partout comme un débile, c'est le début de la fin. Donc, ça, c'est le premier point. En plus, on va pas ouvrir de l'autre côté, je vous ai jamais dit ça. Vous me dites les bases, les bases, les bases. Les bases, c'est on ouvre le T1, on s'occupe du garage. Plan de serveur, c'est quand même pas compliqué. La dernière fois, je okay. vous ai dit quoi Si le mec qui meurt au niveau du T1, faut le remplacer. Nano se fait défoncer, personne ne le remplace. Arrêtez d'aller de dans le le guise à la limite tu prends un jacal et tu vas de l'autre côté faire ton truc dans ton coin sans parler puisque de toute façon tu parles pas, ça me va, c'est très bien. C'est très bien. Jouer à 4 et laisser le guise faire un truc, être le facteur X, ok Ils sont où Ils sont CCTV nous. Cool Ok, qu'est-ce qu'on fait Aemo On fait la même chose. C'est quoi, la même chose On prend le contrôle du T1. Oui. Je fais tête à l'envers Baggy, tu fais une pression comme ça. On s'en fout, T1 puis après. Garage. Ouais, j'ai 19 T1 garage. t un garage, on plante où euh, On plante euh, pose défaut. On pose il y, y en a un, un, marche, okay, un en trois marches. On, on plante pose défaut, les gars. En avant. Et le guise, il est pas avec vous. Le guise, il se démerde. Il va faire Mais ce je... truc de son côté. Oh, C'est de ma faute. C'est de ma faute. Okay, C'est ouais, pas, pas grave. Vous vous adaptez, vous pouvez le faire quand même. C'est ma faute. Oh putain, mec, je fais quoi là Tranquille, allez en avant. Ok, je redrone vite fait. Il y en a qui est sur le 90. Quelqu'un peut ouvrir le T1 ou pas du coup Ouais, ouais, mais attends, attends, il y a la porte du garage ouverte. Il y a personne qui couvre là. Ok, bleu c'est bon, l'onge c'est bon. Il y a toujours un au rouge. Ah, garage, il n'y a rien. Tu peux ouvrir, tu peux ouvrir, j'ai pété un. Non, j'ai quelqu'un. Non, non, j'ai quelqu'un. Ouais, si. En oh, haut catwalk Tu peux ouvrir hein, j'ai pété un truc Ok ok, Termite, faut aller open Termite open, open. J'ai plus de charge, j'ai plus, oh. plus de charge On a plus de charge, j'en a plus rien Bungie catwalk hein. 90 catwalk Ici 130 on 130 a ça Fais fait. fait la pression, Fais la, la pression pour la revenge Rouge ah, non. Il est mort non. Non. Traumage, Il 3 matchs 3 matchs Nano Nano ah ouais, est -ce ouais, celui ouais, qui là. est garage Une nouvelle Traumage. moto hein. Ouais, oui, oui, la garage, Scarry. Pas grave, stop. Ouais. Hop là, on écoute que le son de ma voix. Ok, c'était pas trop mal, mais maintenant, Alro, va falloir apprendre à Thermite. Hein. C'est toi qui nique tout l'intégralité de la machine. Donc, ça, c'est B.A. de Rainbow Six. Quand on a la responsabilité de Thermite, bah, on a plus de responsabilité que Jackal qui va se toucher la nouille de l'autre côté. Donc, forcément, on peut pas se permettre de perdre le machin. Et forcément, c'est nous qui avons la responsabilité d'ouvrir. Veut... On devient du coup le propre chef de son ouverture, et c'est nous qui devons coller. S'il y a un bandit tricks, c'est à toi d'aller dire Tu peux aller le jouer par en dessous Toi, va le jouer par en dessous. Toi, va toi, et tu deviens ton propre lead sur l'ouverture de ce putain de T1. Là tu perds le T1, vous perdez le round. On s'en fout de le, le, le, le spawn kill. En avant. On est quoi 3, il ace, là, il au... Euh, il est en dessous, il est en dessous la CCTV. Il est Tiens. en dessous mon drone les gars. Non, non il, est il, est tôt, dans... il est catwalk, catwalk. Il est catwalk. Il est catwalk. Je le vois, je le vois les gars. Il est catwalk, il est Il est là, il est là. Il est rentré surveillance. Il a la rota qu'il a fait. No, no.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 Arrête avec, avec ton bouclier, essaye de prendre les lignes. Ok, le top c'est bon. pas bureau hein, M.O. Je crois qu'il y avait la souris. On va aller jusque dans... Non, que la tête est belle. Je vais drôner bureau. Vas-y, je, je, je prends la ligne d'escalier. La gym, elle est claire. Les gars, il reste 30 secondes, on est encore en train de droner le top. Ouais. Ok, je vous rejoins. Allez, on se bouge allez, le cul, 20 secondes, là faut y bien, aller. Bien, hein. bien, allez, allez, allez, allez, allez on prend... On je, prends prends bleu, je vais faire une pression bleue, je vais faire une pression bleue. Vas-y, bah, pose. Voilà, go, allez. allez. Autrement c'est fini. J'ai un gu, j'ai un gu. Passe euh, devant avec euh, ton shield. Ah mais non, je suis à euh, l'autre pose, pose, pose, pose. Pose derrière le bar, pose derrière le bar. Vigile, les yeux dans le bar. Il, il, il est où le désert Putain. C'est dommage, hein. La même chose, euh, mais à 30 secondes. Quitte à faire de la merde, autant de le faire, mais en se laissant le temps, ça passe, hein de jouer sur la revenge, hein. Et euh, c'est brouillon, hein, Rainbow Six, en ce moment, hein, sur la fin. Mais juste de se donner de la latitude, c'est dommage. Quitte à faire de la merde, autant le faire à 40 secondes. C'est pas grave, c'est pas grave. 6-0, enfin 5-1, c'est clubhouse, c'est compliqué. Et là, vous pouvez grave faire une remontada. Soyez solide, OK N'allez pas romer comme des blaireaux. C'est tout ce que je vous demande. Euh... Atelier. Le fait de rôner, les gars. Oh putain, le thermite porte garage. Et c'est rentré, deux garages, hey c'est thermite. Y'a plus deux personne pour le faire. Deux garages, les gars. Deux garages. 4 wall. Les gars, 4 ah, wall. Tu peux plus être là, tu peux plus être là. Qu'est-ce que tu fais avec ton lance-flamme Y'a ah, j'ai envie de t'en c. Ah, oh, rouge. Mais oh, oh, rouge, ça monte. Deux garages, deux 4 rolls. Les trois... trois garages. Un injure. L'Ace c'est injure avec le diffus. Il va, le... Il va pas le raise. Il vient vers lui pour le raise. Il le raise. Rouge ça Il arrive. Le raise. Il le raise. Rouge ça monte les gars. Il n'y a plus la cam. Oza rouge. Reste-toi avec le Thunder. Reste-toi avec le Thunder. Reste. Avec le thunder. Rest non, le reste pas. Ah, oh, mais fais chier, quoi. Mais Emo, à aucun moment, tu passes devant le T1 À aucun moment, une fois que t'es mort derrière ton shield, tu vas te mettre là où t'étais. Mais tu respectes le jeu. T'as perdu le T1 Dommage Il reste le shield Ok Mais derrière tu recules, t'avances pas Tu vas pas jouer les mecs qui sont top garage C'est fini Il est tombé le garage C'est Rainbow Six, vous l'avez perdu Vous l'avez perdu parce que le Guiz a oh. foiré son truc Vous l'avez perdu parce que... Ah mais je écoute que... et je choisis pas mon personnage, putain Ah ouais bah ouais mais bon... Vous respectez pas le jeu les mecs Enfin pas les mecs, mais là en l'occurrence... Mais... Ok En avant En avant Ok Arrête d'être greedy s'il te plaît le Guiz d'accord tu mets ton petit tas ami, t'arrêtes de bouger à droite et à gauche, tu prends ta petite porte, t'as une porte à prendre. Une porte. Et deux sur le catwalk, please. Si le garage ne tombe pas, le bomb site ne tombe pas. Imprégnez-vous ça dans la tête, hein. Deux garages, un top rouge, plus important que n'importe qui d'autre. Je vais aller au garage avec le guise. Ah, J'ai plus de mur garage, les gars. Allez, let's go. Et c'était parfait, euh, Baggy, de l'autre côté. Nickel. Et man il manque un renfo, là. Mm. Il manque un refo, putain mais. C'est pas grave, stop Allez. Let's go. Focus et ne soyez pas greedy. C'est bon, j'ai plus le dire... Stop Ça c'est greedy Emo Ça c'est greedy Là tu te ferais, là tu serais mort là normalement. Bah ouais, c'est Rainbow Six. N'importe quel bon joueur t'aurait niqué la gueule là, parce que t'as pas mis de shield. Tu le respectes pas. Ça c'est greedy ça C'est fini, t'as perdu ton T1 Voilà Garage open. Voilà Là c'est pas trop mal. Mmh, putain. Master Pas ah, en dessous d'un bah... essayer oh, de le les... Chier un peu. <rire> Sérieux, on dirait un daron, hein, je suis désolé. Je leur crie dessus. Ah ouais. Ça va me jouer dans le rouge hein. Ah ouais mais attends... Euh... Sois pas greedy, sois oh, pas greedy! No, euh, sur atelier Doc. Doc IB. Midlife. J'ai la ligne stairs, le guise, au cas où. Eh merde! Oh fou. Bien joué. Il est sur le ping 2, de... il est juste en dessous. De euh, toi bah, euh... Donc, ok. Bah je garde la ah ligne. Euh, mais euh, co co oh euh, construction. Sur atelier. Sur atelier. Il y a quelqu'un sur atelier qui nous qui nous protège là ou pas Il y a Emo. Ok. Pas grédier Emo. Pas mourir, c'est le... la réussite. On a pu la, la cap, garage. Ici je ici. Je l'ai je l'ai je 20 secondes les gars, il faut tenir 20 secondes. Bah, il Tenez vos dix. Bouge, bouge, bouge. Y personne qui tient rouge. Mais bah on non, bon, ben on est bon en bon deux garages. Cache, cache, cache, Cache et rouge. Ils sont tous les deux cachés. C'est, c'est, c'est, salope Tranquille, tranquille, tranquille, il les cache. Tranquille, il les cache. Tranquille, on se heal, on prend une respiration. se On se heal, faut que vous pouchiez à deux, à deux pour prendre la revenge. Pouchiez à deux pour prendre la revenge. J'ai plus de vie moi, j'ai plus de vie le guise Laisse-moi passer. Je prends la revenge pour prendre la revenge il est où Stop. Là, là, là euh, Atelier, atelier, atelier À gauche, gauche, gauche gauche, gauche. dommage. Bah voilà, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose, ça. Oui, il faut savoir différencier. Il faut savoir dissocier le le... Le, le, le résultat... Il faut savoir dissocier le résultat de... De l'action, du move. Et là, c'était bien joué. Là, c'était très bien joué. Bon, en revanche, j'étais en train de vous dire, vous aviez Thunderbird quand même. Vous y allez tous les deux avec 2 HP, c'est pas très grave. Mais quand la bombe elle est plantée, il y a le temps. Il y a ouais, le temps. C'est un 2v1, quoi Je t'ai fait quasi full, non Non, non, non. Non, t'étais à 25%, je pense. J'ai pas trop regardé, mais je dirais à 25%. Peut-être plus au final. Mais c'était bien joué. Baggy, c'était bien. Aemo, t'as pas fait le débile. En revanche, qu'est-ce qui a manqué là Et Une cover rouge. Non. Et il aurait fallu que non, celui non, non. qui était un des, un oui, des... Mais ah. oui, mais non, euh, je, euh, je, je, je, je, je te coupe tout de suite, je coupe tout de suite, parce que c'est pas la bonne réponse. L'intensité dans le call, ça push-workshop, là. Euh, ouais, pour de la part de Baggy, c'est vrai, ça, ça aurait été mieux. Et surtout... Euh, je mais le choix le... des agents. Non, non, non, ça on bon. en reparlera, ça on en reparlera. Mais déjà de respecter le détail. Non, Baggy, c'était pas trop mal. Juste l'intensité. C'est vrai que workshop, ah, workshop. Ouais, ouais. je pense que t'aurais pu dire workshop, workshop, tu vois. Et à la limite de te mettre sur la position d'un de tes potes qui n'avait pas forcément le call et qui se fait du coup un peu ouvrir comme une merde, quoi. J'avais hésité de dire euh, Aemo. Ouais, ouais. Parce que c'est lui qui était le plus proche. Mais après, il s'est bien replacé, moyennant le fait que je lui ai demandé de respecter un peu ses adversaires. T'es pas trop mal. Tu te fais ouvrir du top rouge, d'accord, Emo Ouais. Mais qu'est-ce qui me manque à ce moment-là bah Nous, on est garage et on est un peu comme des cons à deux encore à tenir le garage aussi. Ok. On a un temps de réaction okay. super qu trop Qu'est-ce que j'ai dit Quelles sont les power positions de ce bombsite-là rouge, catwalk. Euh, puis garage. Ok. Et rouge, catwalk. Il y avait des mecs catwalk, il n'y avait pas rouge. de mec escarouge. Moi, je suis mort escarouge euh, euh, par la porte-construction, en fait. Oui, et c'est là, c'est là le problème. Vous venez de perdre une power position et il y a zéro situational awareness. Le, le problème, il n'est pas le fait de dire, une fois qu'on a déjà la solution en face des yeux, de dire « il manquait un mec escarouge ». Non, le problème, il est, est que AMO euh... et les mecs du catwalk... À un moment où le mec qui a la, la responsabilité de prendre le top rouge meurt, que de facto, le rouge, le rouge mais, était un problème et qu'il fallait le prendre. Mais, mais je l'ai dit justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous cover justement au niveau de l'atelier Ça, ça, c'est pas ça, entendu. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous cover au niveau de l'atelier Oui, Ça, veut rien dire, ça un... répondu que tu avait un émo. Oui, exactement. Donc pour moi, c'était cover. Oui, mais la cover pas, pas le top rouge et la cover, elle était pas bonne parce que moi, je suis mort top, euh, mort top SK rouge et il y avait AMO dans le cache qui couvrait la porte. Exactement. Atelier. Il ah, était dans le cache ouais, et il couvrait okay, la ouais. Donc, il a répondu ouais. à ta réponse. Néanmoins, oui, il y avait okay, une power euh, position. Pas... Ouais. Il y avait okay. une power position qui est celle que je vous ai expliquée. Le top du rouge. Le top rouge tombe. C'est fini. Ouais. Ah. Ouais. Et... Mais est-ce qu'un mec du garage aurait pu, aurait pu euh, drop par le bas escarouge pour faire une pression euh, eh ben, par l'escarouge. Les ce genre de discussion, c'est une discussion qui doit avoir lieu pendant le round. Est-ce que je peux y aller top rouge Attends, attends, attends, j'y vais. Non, non, non, non, non, non. Oh, c'est bon, on sait où ils sont, tu vois, tout dépend de où ils sont. Si t'as pas l'information d'où ils sont, si tu penses que c'est un risque, à la limite tu peux donner à la responsabilité aux personnes qui sont derrière toi de leur dire « Faites gaffe les gars, euh, ça peut pousser rouge into serveur. » Tu vois Le, le rouge n'est pas couvert. Moi, je suis dans le cache. Et il faut qu'il y ait ces informations-là. Il faut, à un moment, arrêter avec l'effet tunnel, se retourner et se dire « Attends, est-ce que, est que tout est couvert autour de moi ?» Et pour se faire rien de tel, que à chaque fois qu'un de ses coéquipiers meurt, de se dire qui est-ce qui vient de mourir, où est-ce qu'il était, qui est-ce qui vient de le tuer, et qu'est-ce que ça implique dans la strat. Et respecter l'adversaire, quoi. D'accord on, on, on décale. Ils ont fait tomber le T1 Bah, dommage, mais bah, maintenant, faut reculer, quoi. La ligne Maginot, vient de péter, hein. Là, Emo, quand tu t'es mis dans le serveur tout à l'heure, c'est... Voilà, quoi. Alarmé, euh, le front vient de tomber, et toi, tu repars en mode... Ah euh, Tout droit Et qu'est-ce qu'il fait, lui vers, le, vers les lignes ennemies quoi, la fleur au fusil et la bite à l'air. Mais non parce que, mais non quand, je, quand tu me dis que je suis passé devant le T1, je savais qu'il y avait plus personne devant le T1. Tu savais qu'il y avait personne T1 Oui, je savais qu'il y avait personne devant le okay. T1 parce qu'il y en avait qu'un et, et il a dropé derrière. Donc c'est pour ça que moi je voulais mettre une pression quand j'ai eu l'information qu'il y avait deux passerelles. Au niveau de la passerelle je okay. voulais okay. Ça me Je voulais mettre une pression passerelle, j'ai loupé mon shoot, j'ai dû le toucher et je voulais mettre une pression sur, le, sur la passerelle. Faire tomber la passerelle. Ok, je peux comprendre. J'étais je, je sûr qu'il n'y avait personne, je l'ai vu dropper. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'aller devant le T1. Après, c'est vrai qu'il aurait pu sauter d'au-dessus s'il y avait encore un mec qui était juste au-dessus. Mais je voulais absolument, dans mon idée, mettre cette intensité, cette pression passerelle. Je peux comprendre. Néanmoins, ils sont sur le catwalk. Moi, je suis plus ouais. dans la logique à, à ce niveau de jeu. On les respecte. Ils ont pris notre catwalk. Tant pis pour nous. On, on passe en phase 2, en fait. Et la phase 2, ça va être quoi Bah Très probablement, il y en a un qui va arriver au niveau du T1. Très probablement, à un moment, ils vont vouloir planter. Très probablement, ils vont vouloir planter derrière le serveur. Qu'est-ce qu'on fait Et je préfère qu'on soit dans une logique de on discute et on s'adapte au à la phase numéro 2, qu'on essaie d'aller euh, les décaler au moment où ils sont sur la phase 1, à des endroits où on va se faire défoncer si on n'a pas les mécaniques, des, des, des vraies grosses mécaniques de jeu, quoi. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour eux. Hein. Ils doivent péter le ouais. mur, ils doivent passer par la fenêtre du serveur qui est horrible, parce que bah elle est facile à prendre pour un mec qui va être au niveau du top raid. Et là, en plus, toi, t'es avec ton Tachanka, dès qu'ils plantent, je leur crame le cul. Moi, j'aurais aimé voir ça. Tu aurais pu te mettre au niveau du cache, derrière la box du cache, péter le mur ouais. au-dessus, le mur qui est en mm. face de toi, et te dire. Bah les couilles. Au moment où il plante, je les crame. Bref, allez anyway. bon, ouais. Bon, je vous laisse regarder la l'événement sans que je décolle les amis. Ok <rire> Ça roule. Ouais. Merci, merci. Ça va aller ou... Ouais. Vous serez là la semaine prochaine ouais. <rire> ou c'est le suicide collectif, là Bien sûr, on sera là. la. Voilà. À l'apéro <rire> <rire> Ça, faut qu'on en parle aussi. Non, je rigole. Bon, c'était <rire> cool en tout cas. Enfin, c'est... Ça sera mieux la semaine prochaine. Ouais, ouais, j'adore me faire péter le <rire> ah. Mais travaille sur ton niveau personnel, toi Franchement, tu loupes des trucs En termes de niveau individuel, le mécanique, t'es le pire, et après, c'est AMO le pire. Et après, les autres, ça va. Sur plein de Mei, ils ont pas pris leur balle. Ils mangent pas leur balle non plus. Oui. Ah oui Oui. Ah oui Ah oui, mon m'ont Après, c'est peut-être ton ping aussi. Oui. Allez Je dois y aller, les amis Je vous embrasse ah je non, sais bah que à partir de à la semaine prochaine, ah, je vais manger, Appataille. je vais couper ces 30 heures de live. Ta ah. femme, elle t'as pas, pas fait à manger. Oh, là, ah bah non. ah, bah, non, ah non, pas. bah non, bah non, bah non, bah non, C'était super.